Pendant qu'on finit de faire cette mystique, ça va aller en enfer. Ça veut dire qui veut de l'eau, c'est pas lui où tu es passé. Oui. Ça veut dire que si bon monde là qui vient dans la chambre, ça, qui, chavire... <laughs> <laughs> qui chavire. Qui chavire qui fait de l'eau, ou bien, qui oh! de l'eau. Ou finit bien, vous passez mort, vous fin bien, vous jetez de l'eau. Bon, ah, bon, mon cher, autour joindre autour êtes là. Vous okay? Pour visiter l'enfer, faut que l'enfer c'est du feuillu, il faut accompagner à de l'eau mais pour qui sont obligés de pas acheter un chat blanc son chat noir acheter <laughs> son son tout auto règlement, son gros auto cause goût auto question chat noir symbolise un paquet de baggage par exemple pour les moun qui non il va l'initier dans le chambre elle son chat noir il faut l'acheter il bout chat noir non m'amite à toute prime c'est zoyo. yo il y a un seul zo dans le chat là c'est zo ça qu'il va le faire mon dans chambre elle qui zoie? Alors ma bien tante zoa même babdi les Non mais dis zoa, pas c'est faut Hein? Ok, nous pas se qu'on Il faut y inviter pendant pendant c'est pas. Ce n'est pas protestant seulement a Il mm. y a des gens qui très curieux. Il y a des bon niveau. chercher qu'on ait Donc, ils pas dit n'importe quoi. Qu'est-ce que okay. c'est en bas quest oui uh oui -huh. Alors je suis rentré dans la loge. Je suis rentré dans la loge. Mm. Euh, Grand-père, moi, il a pris mon pied. Et il dit Je pièce à pour m'aller dans loge Sympathie de Ké pour me faire bénir. Et puis, je prends le pied et je descends dans la Ça veut dire Mais qui j'ai en entré dans la loge un homme a fait béni Pierre, a tout, a tout initié. C'était nous, mois ça, t'as dans joie. C'était nous, dès qu'il était -qu est passé, étape, initiation. Donc, initiation, pour nous dire où, on est passé en véritable péripétie. Donc, euh, où est zombie, où est mort. Ouais, tout ça pas ta Bon question ma pose ou. Question ça c'est, ah, lundi, n'a pas continué, oui? Par épisode, oui, n'a pas qu'on Par épisode, oui? Tandis bien. Ah, dit que le, yon mason loj mouri, yon pas enterré l'anba terre. Ok, pique ou question. Sam voulou répondre nous, ça forme qu'on est. C'est ta meilleure question. Yodin, son, son bout de bois abandon, yon mette dans cercle là Est-ce que c'est vrai? non. Je dit ça qui est vérité. C'est ça, tout le monde toujours dit. Mm -hmm. Mais, il n'y a pas ça exactement. Mm -hmm. Qui ça dit? Les gens qui ont mouru, maçon par exemple, les maçons qui ont Bon même quand ils ont initié en premier degré, ils ont fait enterrement dans la loge. Là. Ou même les familles, ils ne sont pas rentrer dans temple. Ça veut les le temple. Ou après tu dého après sacophage. Là. mais pour qui ça y fait ça tu ne pas mettre bois banane dans ce cas là tu ne pas mettre une non ok qui ça y fait tu as un grade de bas mm -hmm. mais si au bas bas tu ne peux pas quitter la veille mm -hmm. par exemple si tu es premier degré jusqu'à 33 e ou après si c'est un 33 e qui mourir là ça veut dire yo ont obligé les deux, trois grands, éminents commandeurs sur so le au prince de faire un Ça veut dire faut un 33e qui pou passer mot sou pour dégrader moi. Moi, c'est ça. Ça veut dire qu'il ou dégrader mon nom. Par exemple, vous même les nègres qui dans là, si les nègres pas 33e, ils peuvent mettre le dehors. Si là, c'est 14e. Le fin prend premier degré, deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, jusqu'à quatorzième degré. là, ou pral prend quinzième degré, ne quitte e quatorzième, nan tete, et vous e e e mette le de Parce qu'il pas qu'à connaître ça quitte la tête et quatorzième. Parce qu'il n'y a pas qu'on est en grade quatorzième, nan, ça vous dit au pape qu'attende. Yon met tout de Et ça fait fait yon mette famille moi de tout pour ne pas suivre la cérémonie. Mais réellement, frère, mais moi il est toujours dans ce cercle. là Oui, moi dans ce cercle. là Il y a enterré moi normalement. Il a pas quitté ouvrir ce cercle là après, et il a avec un temple. C'est parce qu'il a pas quitté ouvrir, ou pas, ouais, moi qui force, dit, c'est bois banane c'est Roche. Mais non, ce n'est pas Roche. Ce n'est pas Boa Banan. Ce n'est pas ça encore c'est pas c'est pas vrai des prédicateurs donc qui souvent prêchait yo dit que en bleu maçon loge moui donc en yo par dans le cimetière son bois bande pas mettre la ça veut dire maintenant le maçon loge là lui même qui compte la vérité elle attend son prédicateur médiocre exactement donc par e pas comprendre son donc il pense que ou même aujourd'hui à mettre ça sortir dans les ça veut dire certainement vrai, c'est dégradé et dégradé, dégradé dans le conseil à Bagayabri Tiran ça fait que, vous ne pouvez pas quitter mon ouais, ça ça va passer mais mon monde ne peut pas mourir, c'est vrai. Dieu ne mette dans le cimetière. Dieu a normalement. Yeah. Ça veut dire, il a pas pour ouvrir encore. Ça veut dire, toute cérémonie ni pour toutes cérémonies que nous faisons, il y faire, un temps de faire dans le temple. Il y a quelques églises qui ont mal visité moi-même, j'entends des prédicataires ou jean Pasteur Diaz, yeah prédicateur a prêché, dit c'est bois banane c'est roche, maintenant c'est qu'elle Donc, je ne pas prendre à pour me dire non. Donc, je obligé quitter la opinion. Mais, pas dit ça ou pas connaître. Donc, e, moi-même, fait une cérémonie comme ça. Et puis, je besoin de son monde qui me mon mort, je besoin mort. Et puis, je dit, moi, ça, je quand même. On monde qui besoin mort. Oui. On me Oui. On dit, je Oui. Comment on fait de donc, eh, <laughs> il <laughs> y <oue> a. C'est sur la terre? Il feuille a est feuilles ou des Tant de petits chéris, feuille ou qui est l'acacia? <inaudible> Ça veut dire, il y a un paquet important dans maçon. Acacia et la fleur blanche. Donc, il eh, y a une cérémonie pour vous faire. Ok? cérémonie yo fait l'avec acacia et puis feuille blanche avait dit ou après acacia c'est un qui n'arrive au maître j'avais dit gradli c'est grade de maître e, et ou après il y a un chape qui met là ou après il y a une veste noire et y un chapeau noir à tête e, et ou nek là souvent dans enterrement veste noire chapeau noir j'avais dit il n'arrive niveau maître et puis laisse à a dans niveau maître et puis yo bamba acacia moins prend acacia ou dois mettre acacia sous tête ce quelle là mm -hmm. et puis pendant on on tourner pour faire tant que tant que tu as fait les 7 tours de Jéricho mm -hmm. et puis pour faire cérémonie Mais l'ordre de 7 tours de Jéricho il bon <où> bon pour que fait non oui <où> oui oui oui ah OK oui okay. Moi, dis ou tu as fait tant que cette 7 tours de Jéricho ah, ok, tu as fait en cours ah me dit t'aime non pas comprendre ni OK voilà ou prête moi exactement exactement et puis pendant, la fête tournée, hein? Et puis Chaque fois, j'ai mis un petit feuille Acacia Sous tête de ce feu Ma veillé Venir à bio euh, L'autre gros Et puis, j'ai mm -hmm. mis en bas ce feu J'ai mis un petit En bas ce là mm -hmm. Juste pour arriver Sous 21 Petit feu En bas ce feu mm -hmm. Même moment, moi un un petit bout de un petit bout de qui va bien bascelo, oui, un tout si ça veut, dire, ça veut, dire, ça veut dire, dans un petit de là où ou Oui, oui, oui. <laughs> <M 'em laughs> <besoin>. ah, oui. <laughs> non, ça veut dire, dans un bouteilles là où ou, où oui. va ou aller n'approcher là là dans ou moua, ou à la veille. Oui. Mais, est très simple, un bon exemple, par exemple, les ou on compte des anciens et, et parents. Nous-mêmes, nous, nous faisons l'évangile, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Mais les gens qui ne font pas fait dans l'église, qui connaissent ça. Les anciens parents, ils disent ça, ils ont fait manger pour Satan. Ils ont, fait, ils ont fait baptême. Ils ont fait prière pour les morts. Ils ont fait prière pour moi. Et puis, ils ont pris un père savant avec un serviteur à chercher moi dans le cimetière. Ou est-ce que Persa vanna, tant moi, un cheval, il est moi. Ou est-ce drap blanc, ce cheval-là la Ou cheval-là est plein, la pleine. La pleine. Mais, l'eau ou prend un drap blanc sur cheval-là, ou de la terre. Ou quand on have a un ou quand on a un ou quand on a un zandolique dans mais c'est l'ic moi. Ok? a une là, OK? Je regarde qui est son mouche, je rentre dans ce bout bouteille. Et puis me fais même. Hmm. Ça veut dire, moi réduit en mouche, oui. ou prendre la veille. Oui, ça veut dire, interpellation ou faire, rituel ou faire, hmm. il prend forme ou vle. Ya. Si une bouteille ou une bouteille ou une rentre dans ce bouteille. La. Si son petit mouchoir ou une bouteille, il rentre dans ce bout bouteille. Et puis seulement, il est là. Mais si je me suis de que je ne pas pas Et puis, besoin. C'est même pour moi que la gaine. Exactement. Je levé, dans là, après 14e degré maintenant, je suis et puis, mal à là, mal garder pour moi, est-ce que quoi bien passé, je prend moi. Et on tout est et puis... Tout par été et e, non d'un mango, mon guitape de moi tout poté moi bali sa qui n'en sait qu'elle a qu'on y a ou est moi n'en sait qu'elle et pourtant ou caou est c'est qu'elle a l'eau tout parce que depuis rituel la fini si son quatorzième degré mouna moui rituel la fait quatorzième degré depuis fin fait quatorzième degré ou pas. Continue le rituel. S'il 33, il y a un 33ème, il a fait toute journée en là pour passer au 33 e degré. Vous avez senti ce qu'elle y a de mais le baguil n'y a de l'eau. Est-ce qu'il y a okay? hum. de quoi ce qu'il y a de l'eau Même les monde qui sont venérables, les papes qui parce que les riviers, il n'y a pas de vivre ce qu'elle a encore, c'est tout entre eux. Non, non, non ça veut dire un monde qui intelligent, qu'on est moi, il pas là ouvrir ses pour nous en encore. Non. Et non, non. non, Et, et, et ça, c'est une façon qui est qui gens risqué, Mais il y a une façon plus facile d'où, caprès moi. mal ma et puis premier monde. Non. Ça, c'est n'importe ce qui, monde qui ma chère, ou c'est le premier monde qui a dans métier. Mm -hmm. Avant, il a passé ensemble avec moi. Il a passer avec le quand même. Et vous mettre miroir dans le vous passer à ce a, ou bien il a passé, il passé sous le miroir. Il a dit quand vous dans le dans le moi vous une Bon. mes sous citoyens. Parce que ah, il a ah, bon, déjà pas le là, Il manque 4 minutes le faire en combat midi en longer mes soleils